Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer des positions d'accords jazz, jazzy, euh, essentielles à connaître. Donc le premier, vous allez jouer un Do à la main gauche, et à la main droite, vous allez jouer Mi, Sol, Si, Ré. Nous avons ici un Do majeur 7-9, avec fondamental à la main gauche, tierce majeure, quinte, septième majeur, neuvième. Voilà, ce type d'enrichissement et de position est utilisé pour jouer donc euh, jazz donc euh, pour apporter une couleur jazzy à vos morceaux, à vos compositions ou euh, à ce que vous auriez envie d'enrichir euh, donc deuxième position on ne va pas partir cette fois-ci de la tierce on va partir de la septième majeure cette fois-ci on va faire fondamental à la main gauche septième majeure, neuvième, tierce, quinte c'est la deuxième position on va dire euh, voilà, essentielle à connaître pour jouer jazzy sur un accord de Do majeur 7,9. donc cette position-ci et celle-ci donc, par exemple, sur un truc euh, tout à fait euh, euh, simple, au lieu de jouer Do majeur comme ceci, on va l'embellir un peu. Nous allons construire le même accord, mais cette fois-ci sur un Fa majeur. Euh, donc, Fa majeur 7-9. Donc, fondamental à la main gauche et à la main droite. La, Do, Mi, Sol. C'est-à-dire fondamental, tierce majeure, quinte, septième majeur, neuvième. Donc c'est la même position que tout à l'heure lorsque nous étions en Do. Et la deuxième position, on va dire, euh, à connaître, va être de partir non pas de la tierce, mais de la septième, cette fois-ci, avec fondamentale à la main gauche, septième majeur, neuvième, tierce majeur, quinte. Je vais vous montrer en pratique ce que ça donne. On va faire un petit truc tout simple, Do... Et fa et do mais on va euh, rendre ce jeu tout à fait simpliste et euh, eh bien en mode jazzy donc au lieu de jouer cet accord comme ceci on va l'enrichir on va rajouter donc la septième majeure et la neuvième et pour fa majeur 7 ce que l'on va faire on va prendre cette position-ci, avec ici la tierce, la quinte, la septième majeure et la neuvième, de façon à bouger au minimum les doigts et à déplacer au minimum les notes d'un accord à l'autre. C'est le principe du voicing. Si on part, par exemple, avec un Do majeur 7-9 dans cette position-ci, cette fois-ci, le Fa majeur 7-9, on va le jouer avec cette position-là. Même chose pour essayer d'être au plus près de l'accord qui précède, ce qui est beaucoup plus harmonieux. Pour aller beaucoup plus loin et plus en profondeur, je vous invite à cliquer sur l'image qui apparaît maintenant sur l'écran. J'ai préparé pour vous une formation totalement offerte pour jouer euh, blues jazz et improviser blues jazz dans les règles de l'art en 25 minutes chrono avec plein de bonus euh, pour jouer jazzy. Enfin bref, il y a de quoi faire. Cliquez sur l'image, ça vaut vraiment le coup et c'est totalement offert pour vous.